être ok avec ça et reprogresser plus rapidement. La première, la première étape déjà, quand, pour arrêter d'être triste quand tu progresses pas euh, comme tu le veux, c'est la première étape, c'est être ok, ok. C'est-à-dire que c'est normal d'avoir des phases où euh, ça monte et des phases où ça descend. Tu peux regarder pour ça, il y a un site sur les biorites. Je prends pas ça comme une science, mais je prends ça comme des indicateurs pour montrer que finalement une progression, elle est cyclique. Tu vas avoir des phases où tu attends voilà, tu vas apprendre très rapidement et des, des phases où ça va plus stagner, voire des fois tu vas avoir l'impression de régresser, et puis ça va repartir. Donc la, la vie naturelle, la progression naturelle, c'est vraiment cyclique, ok Et donc c'est pas linéaire comme ça. Et c'est ok en fait, parce que même toi quand tu as grandi, bah tu voyais pas au quotidien que tu étais en train de grandir, c'est seulement au bout de 3 mois, 6 mois, euh, 1 an, que tu voyais vraiment que tu avais grandi un petit peu pareil. Bah pour ta progression c'est la même chose, ce n'est pas parce que tu as la perception de ne pas progresser, que tu ne progresses pas. Ça, c'est la première étape. Donc, accepte le fait que tu vas être moins conscient et parfois tu vas devoir forcer. La deuxième étape, c'est, il y a plus une, des fois, une, on peut avoir une théorie de saut quantique. Je dis pas que j'y crois ou que j'y crois pas, c'est des fois des théories sur comment est-ce qu'on progresse dans la vie, c'est qu'on force, on force, on force, on force, et à un moment donné, pouf, on passe un palier. et eh bien, c'est pour... Tes entraînements, c'est un peu la même chose. Peut-être que des fois, tu vas forcer, forcer, forcer, être triste parce que tu as l'impression de pas progresser. Et puis à un moment donné, paf, tu vas y arriver. Et là, ça y est, tu as capté le truc, c'est déclenché. Mais c'est parce que tu as eu cette phase où tu as forcé, où tu as été triste, etc., que tu vas pouvoir avoir ce paf, c'est bon, je l'ai fait, je n'ai plus à le refaire, et maintenant je suis dans la maîtrise. Donc, ça c'est la deuxième phase. La troisième phase, on va revenir sur un classique. Classique, là dernièrement, j'avais une athlète qui me disait, ah mais... Elle, elle a commencé depuis moins longtemps et elle progresse plus vite que moi. Donc c'est stop. J'ai fait, ok, quelles sont les inconvénients pour toi de voir ça Ah bah du coup, euh, j'arrive en compétition, je me dis, bon bah elle, elle va me battre, etc. Donc finalement, je laisse plus gagner que moi tout donner. Donc dès que tu vas te comparer avec les autres, tu vas soit te minimiser, soit t'exagérer. Mais à chaque fois, le temps où tu regardes les compétiteurs, c'est du temps où tu perds ton avantage concurrentiel. Donc plus tu vas être centré sur toi, plus ça va aller, ok Et du coup, c'est important pour ça, d arrête, arrête toute comparaison. Chacun a son rythme, et plus tu vas te focalisé sur ta propre progression, plus ça va être facile pour toi de progresser rapidement. Et le quatrième point, enfin, c'est que pour voir et percevoir ta progression, du coup, pour regagner confiance en toi, il y a un exercice tout simple que je demande à chaque athlète que j'accompagne, c'est de noter tous les points de progression depuis que tu as commencé ta pratique. Tu commences depuis que tu as commencé ta pratique, tous les points que as, que, qui ont progressé. Alors, si tu es entrepreneur, ça peut être toutes les étapes que tu as franchies. Mais tu fais ça, et en fait, à un moment donné, tu vas te dire wow, « Waouh, mais en fait, c'est top, ça se trouve, je suis à un endroit là où je n'aurais même pas imaginé être quand j'ai commencé mon sport ou euh, mon entreprise. » Et juste en faisant ça, tu vas te dire mais, « Waouh, mais en fait, c'est top, je suis déjà en progression et tu vas voir que vu que tu es déjà à un endroit où tu, tu n'aurais même pas pensé y être un jour bah en fait ça veut dire quoi ça veut dire qu'on peut considérer ça d'un autre angle de vue que ce n'est que du bonus et donc à partir de là bah ok c'est cool et la progression qui arrive derrière tu as envie de progresser plus parce que tu aimes ce que tu fais et en même temps dans ta tête, dans ta tête tu arrives à valider que c'est que du bonus et à ce moment là bah, pff, toute la pression euh, elle tombe et tu peux euh, être fier de toi fier du chemin que tu es en train de parcourir